c'est une musique qui s'appelle le, le gospel rap, rap gospel, ça dépend des affinités. Et euh, c'est une musique, euh, le gospel, que nous aimons beaucoup, parce que comme vous le savez, c'est une musique qui, qui vient de, de la souffrance, qui est née dans la souffrance. Mais euh, à travers cette souffrance, les gens ont quand même pu trouver l'espoir. Et euh, c'est ce même espoir que nous aimons retranscrire à travers, euh, à travers nos chansons. Et euh, c'est ce qu'on voudrait vous partager euh, à présent avec, euh, avec nos textes. Avant de commencer, je voudrais vous demander d'applaudir de, bien fort l'organisation de ce que se fait le festival, parce que c'est pas facile de mettre en place un festival comme ça. Et euh, un merci tout spécial à Patrick Capella, qui euh, organise ce festival depuis quelques années maintenant. On peut aussi l'applaudir bien fort. On va commencer avec une chanson qui s'appelle euh, « Son chemin ». C'est un texte euh, déclamé que j'ai écrit dans des moments un peu plus compliqués de l'existence. Je ne dis pas que j'ai vécu la même souffrance que les esclaves dans les champs de coton euh, qui ont inspiré la musique gospel. Mais malgré tout, on passe tous par des moments un peu compliqués dans la vie. Et euh, à travers ces moments, parfois, on se rend compte qu'on trouve des ressources qui nous permettent d'aller plus loin. Et euh, moi, ces ressources-là, je les ai trouvées et je vais les expliquer simplement à travers cette chanson. passion, inutile de dire à quel point sensible est l'introspection, c'est étrange comment les sentiments peuvent se mixer parfois, de l'espoir à la faiblesse un mélange de chaud et froid regarde, je m'appelle Shining, mais ça m'arrive de craindre l'ombre, me surprend des fois à me dire que tout ça n'était qu'un songe je crois au Dieu, c'est difficile et facile à la fois, c'est simple d'ouvrir les yeux, compliqué d'ouvrir la foi, je réalise que dans cette vie faut faire la guerre Combien de fois je me suis trouvé face aux armes de Lucifer, face à en essayant d'oublier, tu me demandes de pardonner, mais j'aimerais les voir payer. En somme, ressent bien que moi aussi, je suis comme toi. La tristesse de temps en temps a fait de mes pensées sa proie. Mais n'oublie jamais que quiconque entre en combat contre moi a déjà signé sa fin. Je suis pour Christ, c'est pour rien. Yeah. Ou alors c'est le pardon, peut-être la persécution J'en profite pour te rappeler que chaque jour j'ai un frère qui meurt Une famille qui est meurtrie, une sœur qui entre dans la gloire À chaque matin, ça tâche des paix, des bénédictions Mais sois reconnaissant, à chaque seconde, tu es bon Il est toujours le même, toujours fidèle, toujours il-même Toujours en train de voler sur ses ailes une grande leçon que j'ai apprise, c'est que personne ne détruit celui que celle a choisi. Non, celui qui pèse, je sais que Dieu le punira. Et j'ai prié que leur couteau découpe en propre toit. Excuse-moi si tu doutes de ma vraie simplicité. Je suis qu'un un prince qui dans son rôle veut s'impliquer. Que tous les fils du roi et les princesses se lèvent avec confiance. Que pour bourreaux sont vaincus, observant deux mesures de silence. moment toi qui pleure intérieurement lève la tête et prends courage garde espoir car le meilleur est devant en tout temps à chaque instant sur ton passé tu as pu tourner la page il est l'heure d'attraper ce qu'il a dit qu'il te donnerait puis le diable est un menteur mais qu'est ce qu'il sait de tes projets car l'éternel est avec toi et il a le dernier mot même la porte Que ton désir s'accomplisse maintenant Le mariage continue sur son chemin Il vient ta main, n'ai pas peur du lendemain hein. Que ton cœur soit dans la paix maintenant Que ton esprit retrouve la joie maintenant Que tes blessures se cicatrisent maintenant Que le pardon te rétablisse maintenant Que tes esprits te bénissent maintenant Que ton désir s'accomplisse maintenant Le mariage continue sur son chemin ta main n'aie pas peur du lendemain hein? Que ton cœur soit dans la paix maintenant Que ton esprit de, de la joie maintenant Que tes vite cicatrice maintenant Que le pardon te rétablisse plus maintenant Que Jésus-Christ le bénisse maintenant Que son esprit s'accomplisse maintenant Le travail continue sur son chemin Il vient ta main n'aie pas peur du lendemain yeah. sur ce cicatrice maintenant. Voilà, la chanson suivante, c'est une chanson qui s'intitule Où je vais C'est une chanson qui, qui relate une expérience que, que j'ai vécue, donc je voulais simplement découvrir la chanson. Parfois dans la vie on passe par des chemins et c'est pas toujours facile de savoir où on va et où on doit aller. Et je me suis trouvé un jour à un carrefour de ma vie comme ça et ça m'a inspiré cette chanson 17 ans, plutôt sage, élève brillant, adolescent introverti mais d'une grande autoconfiance. J'habite un endroit que tu ne connais pas sauf si t'es de là. Aucun défi ne m'impressionne, j'agis comme si j'ai de l'âge. Quand je m'endors la nuit, mes rêves contiennent tout ça Une balle orange et une vie en rose J'aimerais aussi accomplir un cursus universitaire Et donc je regarde vers l'étranger en disant que je vais lui plaire Mais au moment de faire les choix, je descends des étoiles Incapable de comprendre vers quelqu'un se il faut que je mette les poils J'ai eu besoin de quelques mois de réflexion D'entendre sa répétition pour éclairer ma raison En effet, à ce moment, une conviction s'installe Je me dis que si Dieu existe, il n'y aurait peut-être pas d'âge Je ne passe les détails, il y a eu baptême d'eau, puis baptême J'étais seul, au temps en Plus tard, je sens que c'est grillé. L'examen raté et l'année aussi, je dois recommencer. Le pire, c'est que ce n'est que le début d'une série. La réussite m'a lâché, l'échec est mon meilleur ami. Je fais la connaissance de potes qui s'appellent problèmes de santé. Ces personnes et mes parents sont les seuls qui peuvent m'aider. C'est la traversée du désert, mais il me me dans ce parcours de misère. Je rencontre une oasis. Cette pluie me donne de l'eau et empêche mon âme. Elle fait partie de moi et je décide qu'elle sera ma femme. Objectivement, je réalise que formation que le désert. est Destination, les destinations et l'interfomise, ma destinée, je reste conscient dans mon qui chanson, je vais vous demander un petit service. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît Je sais que c'est la fin de semaine, les gens sont C'est très simple. Vous allez simplement dire, ils ne savent pas, savent pas. Ok On va vous montrer comment on le chante. Vous faites simplement ceci. Ils ne savent pas, savent pas. Ok Tout simple. J'aimerais entendre les femmes maintenant après moi. On y va. Ils ne savent pas, savent pas. On y va. Ils ne, savent pas. ils ne savent pas Ok, super Maintenant les hommes, vous allez répondre Et vous allez dire Qui tu es pour moi Ok, donc, Les femmes, vous y allez, on y va Ils ne savent pas sa Les hommes Qui tu es pour moi Ok, tantôt j'ai entendu les hommes, là je les entends plus Tout d'un coup Ok Les femmes, vous allez reprendre, ils ne savent pas, savent pas Et les hommes, vous allez faire L'espoir que j'ai en toi Ok Difficile Les femmes, on y va 3, 4, 1 Ils ne savent pas Les hommes, l'espoir L'espoir que j'ai en toi Ok Ça va jusque là Troisième phrase, il n'y a que les hommes qui travaillent pour l'instant Les femmes, on y va Ils ne savent pas Que je ne suis rien sans toi Que je ne suis rien sans toi Ok Ok, on reprend du début, tout le monde 3, 4, femmes. Un. Pas. Les hommes, qui tu es pour moi Qui tu es pour moi Les femmes, ils ne savent L'espoir que j'ai en toi L'espoir que j'ai en toi Ils ne savent pas Que je ne suis rien sans toi Que je ne suis rien sans toi Et là on va tous chanter en même temps La vie tu m'as donné Tu m'as donné On y va, on essaye. La vie tu m'as donné On y va, 3, 4 et ils ne savent pas qui tu es pour moi, qui tu es pour moi, ils ne savent pas, l'espoir que j'ai en toi, l'espoir que j'ai en toi, ils ne savent pas que je ne suis rien sans toi, que je ne suis rien sans toi. Tout le monde la vu tu vas Classe, mais on est entre nous, ok? Alors, les gars, reprenez un peu. J'aimerais voir tout le monde bouger un petit peu, même ceux qui n'ont pas danser, bouger légèrement. Ok? allez y va! que ce look ça Je t'avise à la fiesta Si la paix est je ça un T'as promis, Les ennemis comblent les chines Le jour t'appartient à ta soirée chine-chine Ne pas faire comme Pour consister de manière explosive Les gens reçoivent Ça tombe bien, on est là pour servir Tous ces dénuis sont grands Plus d'arches des